Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale. Euh, J'ai été contacté récemment par l'UE pour faire l'interview de leur porte-parole. Euh, comme la CitizenCon approche, clairement ils essayent de redorer leur image. Alors, à vous de juger si c'était une réussite ou pas. Tout d'abord, merci Monsieur Castard d'être présent, euh, je pense donc donc que vous devez avoir un emploi du temps chargé, surtout qu'on sait à quel point il est difficile de parler au gouvernement. Euh, tout naturel euh, de répondre aux questionnements des citoyens. Euh, nous tâchons euh, d'y répondre avec euh, le plus de transparence et de simplicité possible. Et bien, Cela étant dit, commençons notre session de questions. Euh, trois ans se sont écoulés depuis le discours de l'amiral Bishop, où il exprimait la volonté de déclarer la guerre Vandoul et de réarmer la flotte. Euh, ma question est, où en est ce réarmement Et C'est une excellente question. Le, le Sénat a toujours approuvé euh, la vision qu'a l'amiral Bishop pour résoudre les conflits. Euh, et nous lui apportons toutes les ressources nécessaires euh, pour qu'il puisse le faire. Mais un réarmement correctement évalué et efficace nécessite du temps à être mis en œuvre. Euh, les Vandoules euh, ne sont pas une menace que nous devons prendre à la légère. Euh, et euh, ils nous ont forcés à réavoter notre façon de penser la guerre. Une façon de penser qui était devenue obsolète et archaïque, euh, et qui aujourd'hui est devenue euh, innovatrice, et efficace et emplie d'espoir, euh, ça va nous permettre de résoudre un conflit qui n'a que trop duré. Très bien. Euh, il y a deux ans, l'Empire a remporté sa première victoire grâce à l'opération Mandrake, mais depuis on n'a pas trop de nouvelles du système Oberon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette situation actuelle Alors en effet, l'amiral Bishop a stoppé net une attaque des, des Vandoules sur le système Oberon, euh, une opération qui a été menée avec un grand succès minimum de pertes. Euh, à cet effet, euh, on Dire que le classe rétribution a accompli euh, plus que nécessaire euh, son devoir, nous, nous sommes confiants dans cette technologie. Euh, L'amiral Bishop euh, n'était pas seul hein, dans cette victoire, euh, car il est accompagné de la 65e, la 65e, excusez-moi, euh, qui a fait preuve d'une immense bravoure. Euh, donc. Grâce à cela, euh, nous avons pu envoyer un message fort au clan Vandoul. Euh, la Navy aujourd'hui a soit sa position euh, dans le système OBERON. Et dans les mois qui viennent, nous pourrons euh, pousser en avant euh, sur d'autres systèmes occupés par les Vandoules. Vous parlez de récupérer les mondes tenus par les Vandoules, mais est-ce que vous avez déjà commencé un programme de récupération pour ces mondes Vous savez, nous ne devrions pas euh, succomber à une vengeance pure et simple. Nous y perdrions beaucoup en crédit, en vie humaine. Euh, pour éradiquer cette menace, euh, nous avons besoin de planifier nos attaques. Euh, C'est pourquoi l'Union euh, a décidé de ne pas intervenir dans les médias. Euh, l'opération Mandrake nous a appris une chose, c'est que quand nous procédons de la bonne manière, nous avons Mais L'Union, aujourd'hui, lance un appel euh, aux, aux milices locales et aux citoyens. Nous avons besoin de vous euh, pour combattre les Vandoules. Nous avons besoin euh, de, de reconstruire ces anciennes alliances qui nous ont permis de grandes victoires avec euh, les milices locales. Hein. Euh, ces alliances fructueuses euh, nous ont euh, montré que nous devons être unis face à la menace doute et je compte sur vous euh, pour répondre à cet appel. Unis, nous allons vaincre les vendredis. Ne nous l'aurons pas. Euh, protéger les frontières de l'Empire coûte énormément de budget, même si le budget prévisionnel tient toutes ses promesses, euh, ça ne veut pas dire que tout est possible. Nous ne pouvons pas dilapider euh, les budgets euh, et les crédits en investissement ou en fonctionnement comme on veut. J'entends euh, la colère euh, des citoyens qui demandent réparation. Euh, L'Union y répondra en son temps. Euh, L'ère Vandoule touche à sa fin, mais nous ne devons pas les sous-estimer. Pour finir, je citerai l'amiral Bishop euh, qui dit que s'il y a bien une chose que les Vandoules nous ont apprise, c'est qu'il n'y a pas de survie euh, sans victoire, et bien moi je rajouterai que et sans préparation, il n'y a pas de victoire. Eh bien, merci Monsieur Castard d'avoir répondu à toutes mes questions. Je pense que grâce à vous, les gens ne s'en posent plus. Merci d'avoir donné de votre temps pour rassurer les citoyens. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles.